Bonjour, Marsoin! Comment allez-vous aujourd'hui? Captain Clouless! Peut-être pouvez-vous m'aider? J'aurais besoin d'une ressource. Une imprimante, vous voulez dire? Ah, vous savez, une ressource pour mon projet! Des tables puis une chaise. Non, non, une ressource! Une licence pour un logiciel? Non, vous savez, quelqu'un qui travaille. Ah, vous voulez dire un humain Ressources. Capitaine Clouless, on n'est pas des ressources, on est des personnes. Ressources. On n'est pas des ressources. Ressources. <mimitation> Alors, j'espère que vous avez apprécié les aventures du Capitaine Clouless. J'aimerais expliquer davantage pourquoi est-ce que j'ai un problème avec le terme ressources. D'abord, historiquement, il y a une histoire derrière ce mot-là. Euh, à l'époque où euh, les gens travaillaient sur des chaînes de montage, tout ce qu'on faisait la journée longue, c'était visser des boulons, visser des vis, euh, taper des clous, je, sais, je ne sais trop. C'était pas tout à fait... Euh, déplacé de dire que les gens étaient des ressources, c'est-à-dire qu'on pouvait enlever un travailleur, en mettre un autre à sa place, sans grand impact. Maintenant, c'est avec certitude que je vous dis, aujourd'hui, si on remplace un travailleur, un employé, un collègue par quelqu'un d'autre, même avec le même background, la même expertise, je vous garantis que l'impact va être complètement différent, il va être euh, démesuré, parce que simplement, on ne peut plus... Considérer les travailleurs seulement comme des gens qui font des choses, mais aussi comme des gens qui sont. Appeler quelqu'un une ressource, je trouve ça complètement déshumanisant. Je trouve que c'est une, une manière de renier un petit peu son existence, son savoir-être, son savoir-vivre. C'est renier un petit peu euh, le fait que cette personne a des, euh, des besoins, des sentiments. Euh, elle est là simplement pour rapporter pour l'entreprise « c'est tout ». Euh, on n'a pas besoin de s'occuper d'elle, on n'a pas besoin de, de, de, de s'assurer qu'elle qu se sent bien, qu'elle se porte bien, qu'elle est accomplie. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Euh, et si je veux pousser à l'extrême cet exemple-là, je dirais, vous avez peut-être vu dans certains films où il y a des tueurs en série qui refusent de nommer euh, leurs victimes par leur nom parce que ça les rendrait humaines tout d'un coup. Je ne je peux pas m'empêcher de faire le même genre de rapprochement. Euh, pour moi, des gens qui traitaient les, leurs employés comme des ressources, c'était des gens qui mettaient des noms sur un spreadsheet et qui faisait comme, cette personne s'en va là, cette personne s'en va là, c'est Excel qui gère le tout. Euh, on ne considère jamais là-dedans, est-ce que la personne a envie d'être là? Qu'est-ce qu'elle qu qu en pense, cette personne-là? Est-ce euh, qu'on lui a demandé son avis? Et euh, quelles seront ses interactions avec ses collègues, ses nouveaux collègues, etc. Est-ce que qu'on leur a demandé simplement leur avis, car des ressources n'ont pas d'avis. Des ressources ne sont que d'éternelles victimes du management traditionnel. Donc, pour moi, c'est un terme simplement à bannir à cause de son bagage. Il ne faut pas oublier une chose, les mots créent des mondes. Et c'est en utilisant certains mots qu'on maintient le monde dans un espèce de carcan. Donc, moi, j'ai simplement décidé d'utiliser quelque chose d'autre. Au mieux, euh, simplement y aller avec des gens, des humains, des personnes, euh, parfois des talents, mais je ne pense pas que quelqu'un se limite à son propre talent. Il euh, y a autre chose derrière le talent. Euh, donc, j'essaie de trouver une solution à ce problème qui est de ne pas appeler des gens des ressources. Parce que les gens ne sont simplement pas des blocs légaux qu'on peut empiler un par-dessus l'autre jusqu'à tant qu'on ait le résultat voulu. Euh, les gens ont des besoins, des attentes, des aspirations et c'est notre job, nous les managers, nous les gens en ressources humaines, de s'occuper de ces gens-là pour qu'ils soient à leur meilleur naturel. Là, je ne veux pas dire le plus productif possible, leur meilleur naturel. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à des ressources, effectivement. Les seules personnes qui osent appeler les gens ressources sont généralement ceux qui sont au-dessus, hiérarchiquement, de ces ressources-là. Et euh, c'est très, très étrange parce que ceux qu'on appelle ressources sont généralement assez indispensables pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de produit ou pas de service sans ces personnes-là. Et les personnes qui les appellent ressources sont des gens qui ne mettent pas les mains à la pâte, euh, n'ont absolument aucun apport direct avec le produit ou le service qui est offert. Et euh, l'ami Éric Laramé euh, en a sorti une assez pas mal, une quelques fois, que j'aime beaucoup. Et il dira évidemment que ce n'est pas lui l'auteur, mais ça c'est son problème. Hein, S'il veut pas qu'on utilise son nom sur des concepts qu'il partage, qu'il ne les partage pas! J'ai souvent vu Éric Laramé dire, euh, évidemment je le reprends en français, « Si tu m'appelles ressources, moi je vais t'appeler dépense mensuelle, ce n'est que justice. » Donc finalement, les gens qui mettent la main à la pâte sont des ressources. mais ceux qui ne mettent pas la main à la pâte, c'est simplement une dépense récurrente, euh, parfois inutile, soyons honnêtes. Ça rappelle un peu le genre de dynamique qu'on peut trouver dans certaines entreprises. Maintenant, ben, tous les gens RH de mon réseau vont peut-être se demander, mais là, Olivier, qu'est-ce qu'on va faire avec RH? Les gens sont habitués à RH, c'est de la, c'est dans, c'est dans notre ADN, on peut pas changer. Ben, je ne sais pas. Moi, je vous dirais à vous euh, de prendre le défi et de changer ce terme là euh, Il existe déjà des alternatives. Il y en a qui mettent « talent et culture ». Soit, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, il n'y a que des talents et des cultures? Il n'y a personne aussi? Euh, Est-ce que ça résume le tout? Je ne sais pas. Un des termes qui me donne le plus d'urticaire, bien honnêtement, c'est « capital humain ».« De l'argent humain !» Sérieusement? Tu peux faire mieux que ça? Et puis, ben, encore, il l'ami Eric Laramé qui euh, a tendance à partager des choses intéressantes. Si tu veux pas qu'on parle de tes affaires? Parle-en pas, Eric! Eric, euh, a souvent partagé quelque chose, juste que ça vient de quelqu'un d'autre. Les gens des RH, pourquoi est-ce qu'on les appelle pas resourceful humans? Évidemment, euh, il ne faut pas oublier que euh, changer les mots, c'est pas assez. Il faut aussi avoir un comportement qui, euh, qui est exemplaire de les mots qu'on utilise. Et simplement avoir le comportement exemplaire sans changer les mots, c'est un petit peu comme être se dire contre la torture, mais arracher les ongles des gens. Donc, <rire> soyons conséquents dans la manière dont on traite nos personnes. Utilisons des termes qui ne sont pas déshumanisants et tout le monde s'en portera mieux. Sur ce, merci de votre écoute et n'oubliez pas, le monde du travail ne pourra pas se changer tout seul. Devenons tous des humains.